On se retrouve aujourd'hui pour un sixième épisode de la bibliothèque. Alors, première chose, on a à nouveau affaire à une bibliothèque musicale pour cet épisode. Et, euh, et qui dit bibliothèque musicale euh, dit Stanley. Je suppose que Stanley doit être audiophile. Alors, c'est un épisode un petit peu spécial parce que aujourd'hui, on va parler d'un monsieur qui est plus ou moins présent malgré lui depuis euh, les toutes premières secondes de la bibliothèque. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Et ce monsieur, c'est Kazumi Totaka, avec le Totaka qui signifie « grande porte hein. ». Donc tu as, tu, tu as le grand, tu as la porte. Parce que oui, j'essaye je, de déchiffrer cette langue extrêmement euh, euh, complexe qui est le japonais. Bon, pour l'instant, je suis un petit peu à chier. Le seul truc que j'arrive à détecter directement, c'est la lettre, enfin si on peut appeler ça une lettre, euh, le caractère « no ».« no »!» is... これものだ。字ぐらいちゃんと読める。 Kazumi Totaka est né le 23 août 1967 et il est né à Ino. Ino, c'est une petite ville qui se trouve juste à côté de Tokyo. La première chose qu'on sait sur la carrière de Totaka, c'est qu'il a été diplômé du conservatoire de Kunitachi. C'est un des plus grands conservatoires du Japon et il a vu naître de très nombreux musiciens connus. Et parmi eux, il y a entre autres Joe Izaishi, le compositeur historique du studio Ghibli. Dans le jeu vidéo, la carrière de Totaka commence extrêmement tôt puisqu'elle commence en 1990, il est alors 23 d'ailleurs je tiens à faire remarquer que très souvent depuis le début de la bibliothèque je parle de gens qui ont commencé leur carrière à 18 ans 20 ans 23 ans 24 ans etc moi j'ai 24 ans et que je suis là avec ma peluche et mon, mon bouton stanley en train de vous raconter des trucs et à 23 ans du coup il est engagé chez Nintendo. Son tout premier projet au sein de chez Nintendo, ce sera sur F1 Race. Il a participé euh, donc logiquement euh, aux musiques du jeu, mais il était plus ou moins assistant sur ce projet. Le premier vrai projet de Totaka, ça va être en 1992 avec X. Donc c'est un jeu qui est sorti uniquement au Japon et sur Game Boy. C'est un shooter spatial. Euh, en vue interne. Ça, ça paraît complètement dingue pour de la Game Boy et pourtant c'est ce que c'est. Sur ce projet, il va encore une fois pas faire cavalier seul puisqu'il sera accompagné de Hirokazu Tanaka qui va devenir un, une espèce de mentor pour lui. La même année, Totaka va toucher un peu autre chose que de la Game Boy, puisqu'il va bosser sur Super Nintendo, et il va participer euh, avec euh, Hirokazu Tanaka à la sublime bande originale de Mario Paint. Il y a un truc qui se balade dans ma cartouche, euh, je sais pas ce que c'est. Je suis pas sûr que ça marche encore très bien. Grand jeu pour moi, parce que c'est euh, le premier jeu que j'ai eu de ma vie en fait. Euh, ma première console, c'était la Super Nintendo euh, dans, avec le pack Mario Paint. Euh, c'est du paint avec Mario, en gros, tu peux colorier des dessins. Il y a aussi un mode où tu peux, avec une tapette à mouche écraser des gros insectes à l'aide de la souris, parce que le jeu se jouait entièrement avec un tapis et une souris. Moi, ce mode me faisait extrêmement peur, j'y allais jamais. Les musiques de Mario Paint sont vraiment, vraiment, vraiment chouettes. Totaka n'est pas derrière toutes les musiques du jeu, mais il est derrière le thème principal de Mario Paint. Toujours en 1992, décidément, c'était une année très productive pour Totaka. Il va s'occuper de la bande-son d'un jeu qui s'appelle, et là je vais regarder ma fiche parce que je ne peux strictement pas vous le dire, de tête. Kaeru no Tame ni Kaeru no Tame bien sûr, qui est un action RPG sorti uniquement au Japon encore une fois, comme son nom l'indique d'ailleurs sur Game Boy. Je peux pas le dire normalement le titre du jeu, c'est pas possible. Avec ce jeu, Totaka commence vraiment à maîtriser entièrement le chipset de la Game Boy. Ça va donner lieu à une très belle soundtrack, malheureusement un petit peu méconnue. faut savoir que ce jeu utilise le même moteur graphique que Link's Awakening, le fameux Zelda que tout le monde aime. Totaka a bossé sur les deux bandes de son. Encore en 1992, Totaka va être assigné à la bande originale de Super Mario Land 2. Le morceau phare de, euh, de cette bande originale, c'est Star Maze. Donc on est toujours en 1992, et là on va sortir un petit peu du registre du jeu vidéo pour aller dans le registre... Euh, de la musique euh, toute simple. En effet, Kazumi Totaika fait partie d'un groupe qui s'appelle Spiritual Vibes. Donc, c'en est euh, un, des, un des fondateurs. Pour vous raconter un petit peu ma vie, j'ai découvert Spiritual Vibes il y a de ça quelques mois, 6-7 mois. Je l'avais entendu sur la web radio de Jill Peterson. Par manque de temps et un peu par flemme, j'avais jamais été plus loin que Nobukazu Takemura pour ce qui était des, des, des fondateurs du groupe. Et en faisant mes recherches pour la bibliothèque, je me suis rendu compte que bah, le deuxième personnage fort... Euh, de ce groupe, bah, c'était Kazumi Totaika, donc ça a été vraiment une belle surprise de se rendre compte que bah, Totaka faisait partie du groupe que j'écoute en boucle depuis quelques mois maintenant. Totaka au sein du groupe, il est chargé euh, de la composition, très souvent avec euh, Takemura, et avec une autre personne qui se fait appeler Kiku, donc c'est une jeune, une jeune femme qui s'occupe de la partie chant euh, sur les morceaux, et il est chargé de réaliser les parties au vibraphone et au piano sur les différents morceaux de spiritual vibes Il faut savoir que l'instrument de prédilection de, de totaka c'est le vibraphone on va en parler pas mal euh, par la suite d'ailleurs parce que c'est un groupe vraiment chouette j'ai voulu enfin j'ai pas pu choisir un seul morceau pour spiritual vibes du coup je vous en ai choisi trois le premier qui est euh, mine de rien bien au dessus du lot c'est albireo qui est apparu sur euh, l'album tender blue Le deuxième morceau, c'est le morceau qui m'a fait connaître Spiritual Vibes c'est Shem Supreme, qui est sorti en 1993 sur leur album éponyme. Et le dernier morceau que je vous ai sélectionné, il est issu de cet album, donc Before the World, qui s'appelle Kotoba no Mae au, au Japon. Cet album-là est le dernier album que Spiritual Vibes a sorti, donc en 1996. Et de cet album, j'ai choisi le morceau Il Porto. En 1997, la formation s'est séparée, donc Takemura est parti faire euh, d'autres projets de son côté, et euh, bah, Totaka, qui avait vraiment apprécié cette expérience euh, euh, très jazz, qui était totalement dans son registre, hein, lui qui venait d'un grand conservatoire, il a décidé de, de continuer euh, ce qu'il avait, euh, qu avait commencé avec Spiritual Vibes en créant un deuxième groupe qui s'appelle Slice of Life, ils font des tonnes de représentations euh, ici et là au Japon. TOTAKA avait commencé à monter un, un projet solo en 1994 et ce projet solo s'appelle LIBERAL MUSIC donc euh, ici vous avez le, le premier EP qu'il qu a sorti sous ce pseudonyme plutôt bizarre donc il s'appelle UNDERCURRENT après cette petite importèse. importaise on va revenir sur le jeu vidéo et on va revenir en 1996, donc un an avant la, la séparation de Spiritual Vibes. Il va signer la bande originale de Wave Race 64. La bande originale de Wave Race, même s'il y a une grosse influence euh, euh, rock euh, du fait du dynamisme qui est imposé euh, sur, euh, sur, sur ce type de, de jeu, Et bah t'as d'autres morceaux, euh, je pense entre autres à Castle City qui sont beaucoup plus dans l'esprit jazz et, et bossa nova euh, que Totaka a cultivé au sein de Spiritual Vibes. Un an après la BO de Wave Race 64, euh, Kazumi Totaka va s'occuper de la bande-son de Yoshi's The Story. Bonjour toi, comment vas-tu Avec la BO de Yoshi's The Story, euh, Totaka il va vraiment s'éclater euh, en termes d'expérimentation, au cours des, des différents niveaux, euh, sauf événements spéciaux, tu as un seul thème qui est joué et en fait il est joué de, de façon différente à chaque fois. Tu as un style classique, tu vas avoir un style un peu plus nerveux rock, tu as de l'accordéon, tu as aussi du vibraphone. Ce système d'expérimentation il est vraiment génial et c'est quelque chose qu'on va retrouver sur le prochain jeu dont Totaka va s'occuper. Totaka est en fait la voix de Yoshi. Euh, il a enregistré euh, sa voix pour Yoshi Story. Les pistes sonores qu'il a enregistrées pour Yoshi Stories, euh, Yoshi Story, pardon, elles ont été conservées euh, sur après une palanquée de titres où as Yoshi qui apparaît. <mouffle> En 2001, et là je suis très content parce que c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement et vous avez sûrement compris pourquoi Totaka était parmi nous depuis le début de la biobiothèque. Euh, bah il va être Sound Director, donc comment on pourrait appeler ça en français, euh, euh, responsable de l'environnement sonore, de Animal Crossing, donc euh, Nintendo 64 et donc euh, Gamecube aussi. La version GameCube, c'est un remake de l'épisode 64. Il va aussi s'occuper par la suite de bah du coup Animal Crossing Wild World que vous avez ici et de Animal Crossing New Leaf que vous avez ici. La première version d'Animal Crossing, elle comptait 200 morceaux mine de rien. Donc TaitaCap a fait les 200. Il en a fait une petite cinquantaine. La chose à retenir, c'est que le boulot était, enfin les tracks du jeu étaient divisés en celles qui se passent donc quand vous êtes dehors, celles qui se passent pour les événements spéciaux et le troisième groupe, c'était les morceaux de Keke. Tété, non pas Tété. Tété c'est autre chose. Totaka Kazumi, si tu le coupes à un certain endroit ça donne totakaka, mais totakaka ce n'est pas très joli, on en conviendra. Totakaka est devenu du coup par la suite totakeke, et euh, pour euh, l'occident c'est devenu keke, euh, keke, keke la glisse et keke slider. Et en fait euh, totakeke, parce que moi j'aime bien l'appeler totakeke, c'est un chien qui est musicien, et euh, il apparaît tous les samedis soirs dans Animal Crossing et tu peux lui demander de chanter un morceau. Soit tu lui demandes de chanter un morceau, soit il en choisit un, et tu peux ensuite collectionner les, les, les CD de ses chansons. Et la petite particularité en fait de Kéké, c'est que... il a un morceau par style de musique. Funk de Kéké, ou Soul de Kéké... La bossa de Kéké que j'adore, euh, qui apparaît d'ailleurs dans le film Animal Crossing, Il y a un côté super feel-good dans Animal Crossing, je sais, pas, je sais pas si vous avez déjà joué à Animal Crossing, mais enfin t'es là, t'es tranquille, les musiques sont apaisantes, euh, tout est apaisant dans le jeu, et euh, ça a été une volonté de Totaka de vouloir conserver cette atmosphère vraiment euh, sereine. On va laisser Kéké sur la table du coup. Et son pote le villageois, parce que j'avais oublié qu'il était là, et du coup, euh, il n'a pas eu son heure de gloire. Toujours en 2001, après euh, ce magnifique jeu qui est Animal Crossing, euh, Totaka s'est occupé de la bande originale de Luigi's Mansion. Le truc à retenir sur Luigi's Mansion, c'est que Totaka s'est occupé du thème principal, hein, le fameux... Euh Le deuxième truc euh, qu'a réalisé Totaka sur Luigi's Mansion, et c'est pas des moindres, il a fait le doublage euh, du professeur Catastrophe, le savant fou qui a créé l'aspirateur de Luigi. Yabou, yabou L'heure de gloire suivante de euh, Totaka, elle arrive en 2006. Il a été chargé de composer des morceaux pour euh, différentes rubriques du menu de la Wii, donc entre autres pour le Wii Shop et aussi pour le Mi Plaza. et il a aussi été chargé de composer toute la musique de Wii Sport. On peut donc dire qu'il y a sûrement ta grand-mère qui a entendu des musiques de Totaka. En 2008, euh, Kazumi Totaka va se retrouver réalisateur sur euh, Wii Music. Euh, vous connaissez tous euh, ce jeu parce qu'il s'est fait démonter dans tous les sens. Il faut savoir qu'il a chopé le développement en cours de route, il discutait avec Koji Kondo, le compositeur historique des Mario. Et euh, il lui a dit, euh, "Mais c'est genre le jeu rêvé pour moi, c'est ce que j'aurais toujours voulu faire. Et du coup ils lui ont laissé le, le projet à la réalisation. Et avec, euh, avec Wii Music, euh, Totaka a vraiment cherché à transmettre son amour de la musique en laissant beaucoup de place aux joueurs en essayant vraiment de lui transmettre ce que lui il ressentait quand il faisait de la musique. Donc c'est pour ça que Wii Music est un jeu où, euh, qui est moins scripté que tous les autres jeux musicaux où tu dois suivre des notes bien précises. Mais au final, le jeu, le jeu a été ce qu'il a été. Il a été annoncé comme une tuerie de ouf malade euh, avec une grande présentation à l'E3. Au final, c'était un petit jeu sans prétention et sympathique. Comme on l'a dit il joue toujours avec A slice of life d'ailleurs très récemment euh, pas mal de membres de A slice of life ont bossé sur un morceau enregistré en live par un collectif qui s'appelle The 100 birds dans ce morceau totaka occupe une place phare parce qu'il réalise un solo au vibraphone qui dure euh, je crois une bonne minute si ce n'est plus <musique> Dans un autre registre, très récemment, il s'est retrouvé sur un album qui s'appelle Obento Music, réalisé par euh, Viva Cherry, Et Kazumi Totaka, officie sur le morceau Holiday, encore une fois, il est crédité pour ses performances au Vibraphone. Après avoir retracé toute sa carrière, euh, je vais en venir euh, du coup au truc qui fait que tout le monde connaît Kazumi Totaka, c'est euh, la Totaka Song. En fait, c'est euh, une mélodie qui revient dans la grosse majorité des jeux que, où Kazumi Totaka a, a composé des musiques. Et tu retrouves ce morceau dans, dans Link's Awakening, tu le retrouves dans Mario Paint, il est très facilement trouvable, dans Luigi's Mansion, et la particularité c'est que des fois il est très bien caché, il faut rester 3 minutes sur un écran pour attendre qu'il arrive. Totaka Song, c'est le truc que tu retrouves direct sur Kazumi Totaka. C'en est d'ailleurs un petit peu dommage, parce que quand j'ai commencé mes recherches sur Kazumi Totaka, euh, je vous le cache pas, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais, ouais il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Il a passé toute sa vie à Nintendo. Totaka Song, Totaka Song, Totaka Song. En fait, il a une carrière qui est super intéressante. Le fait que ce soit vraiment un, un musicologue, entre guillemets, un, un théoricien de la musique, c'est super intéressant parce que et il, il la travaille, c'est quelqu'un qui aime expérimenter, le fait qu'il ait eu des groupes de son côté en dehors de, de chez Nintendo, ça permet de mieux comprendre son boulot par la suite, euh, d'un monsieur pour lequel j'avais pas grand chose enfin je ne pensais pas grand chose au final euh, après avoir fait cette bibliothèque, euh, c'est un monsieur que j'admire énormément c'est tout pour ce sixième épisode de la bibliothèque. comme d'habitude n'hésitez euh, pas à faire euh, à faire tourner euh, autour de vous avec la bibliothèque. on est dans la vulgarisation du coup j'ai toujours foi que des personnes qui ne s'intéressent pas forcément aux jeux vidéo viennent et apprennent des choses et se disent ouah c'est chouette ce qu'il a fait j'ai peut-être envie de découvrir un petit peu etc puis les gens qui eux sont euh, attachés à l'univers du jeu vidéo puisse apprendre de nouvelles choses on se retrouve du coup le mois prochain donc fin juin pour un nouvel épisode de la biobiothèque je me casse